Un ministre algérien à Macron. Votre peuple mangeait des rats. Algérie-Maroc, Bourita répond aux accusations de la Mamera. Un ministre algérien à Macron. Votre peuple mangeait des rats irresponsable, inacceptable, mangeur de rats, l'Algérie ne décolère pas suite aux propos du président français Emmanuel Macron sur le système algérien, la colonisation et la nation algérienne. Les propos tenus jeudi lors d'une rencontre avec des jeunes issus de la diaspora et dont les familles ont vécu la révolution algérienne ont été rapportés par Le Monde samedi 5 septembre. Le même jour, la présidence algérienne a réagi en rappelant l'ambassadeur d'Algérie à Paris Mohamed à Antardoude pour consultation. Autre mesure prise, l'interdiction de l'espace aérien algérien aux avions militaires français opérant dans le cadre de l'opération Barkhane au Sahel. Ce lundi, le Premier ministre Haïmne Ben Abderrahman a jugé d'inacceptable les propos de Macron, alors que, la présidence de la République les avait qualifiés samedi d'irresponsables. Mais la réaction la plus virulente est venue du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef El -Medi. En réponse à Emmanuel Macron qui s'est interrogé sur l'existence de la nation algérienne avant la colonisation française, Belmedi n'a pas mâché ses mots. Avant l'arrivée des colonisateurs français L'Algérie était une puissance maritime très redoutée en Méditerranée, a ainsi déclaré le ministre lors d'une rencontre avec la presse ce lundi. En plus de sa puissance maritime, l'Algérie, a poursuivi le ministre des Affaires religieuses, nourrissait cette contrée dont le peuple qui criait famine et mangeait des rats. Une référence claire à la France. Pour Youssef el la sortie, du président français Emmanuel Macron est un acte de haine dont la finalité est de freiner l'envol économique de l'Algérie. Ton ennemi veut toujours que tu sois à sa merci. Il ne veut pas que tu accèdes à la souveraineté alimentaire, a lancé à ses auditeurs tout en accusant le colonialisme français d'être à l'origine du retard dans le développement que connaît l'Algérie, dans la foulée. Youssef El-Madi a accusé aussi certaines parties sans les désigner qui bénéficieraient du soutien français pour retarder le développement économique du pays. Beaucoup disent que l'Algérie a reculé ces deux ou trois dernières années. « Celui qui nous a freiné, c'est celui que tu soutiens », a encore lancé le ministre des Affaires religieuses. Jeudi, devant des jeunes issus de la « Diaspora » est en présence de l'historien Benjamin Stora, Spécialiste de l'histoire de l'Algérie, le président français a qualifié le système algérien de politico-militaire, et s'est interrogé sur l'existence de la nation algérienne avant la colonisation française. Algérie, Maroc, Bourita répond aux accusations de la Mamera. Les représentants diplomatiques se succèdent dans le cadre de l'Assemblée Générale de l'ONU, qui se tient à New York. Après le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, voilà que vient le tour de Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères marocain. Ce dernier a prononcé aujourd'hui un discours dans lequel il n'a pas manqué de fustiger l'Algérie. Sans trop de surprise, le diplomate marocain n'a pas manqué d'évoquer l'Algérie. Les deux pays voisins mènent une véritable guerre diplomatique, notamment après la rupture des relations décidées par l'Algérie. Bourita, en parlant du conflit au Sahara occidental, a vivement répondu à Rametan Lamamra. Ce dernier a prononcé hier de lourdes critiques à l'égard du Maroc. S'exprimant via une vidéo préenregistrée, Nasser, Bourita a proféré de vives accusations à l'encontre de l'Algérie. Le diplomate marocain est allé jusqu'à responsabiliser le pays du retard que la question du Sahara occidental enregistre. Pour Bourita, le calme règne aujourd'hui au Sahara. Il a même affirmé qu'une participation record a été enregistrée aux dernières élections dans cette région. Toujours selon le représentant du royaume, chérifien, cela prouve que les habitants du Sahara marocain sont très attachés à leur intégrité territoriale au sein du Maroc. En réponse à la Mamera qui a accusé hier le Maroc d'avoir échoué à aller au bout de ses obligations internationales, Bourita s'emporte et tire à boulet rouge sur l'Algérie. Il déclare notamment que l'Algérie est responsable de la création et de la poursuite, de ce conflit, l'appelant ensuite à endosser pleinement ses responsabilités. Nasser Bourita ne décollait pas. Il s'emporte et accuse l'Algérie de protéger un groupe armé séparatiste en violation flagrante du droit international humanitaire. La Mamera, pour rappel, a déclaré hier que le Sahara occidental ne peut demeurer à jamais l'otage de l'intransigeance d'un État.